SP08 est une UV de pratique sportive. Elle est assurée par Boris Quino dans le gymnase de l'UTBM, site de Belfort. Elle a pour objectif une pratique physique régulière et l'acquisition des compétences nécessaires à l'animation d'une séance sportive. Durant les premiers TD, l'enseignant apporte une vision théorique et des informations sur les méthodes d'apprentissage et des notions de management. Ce cours est suivi de conseils pratiques lors de séances sportives en volleyball et handball. Toutes les semaines, les élèves présentent la séance qu'ils animeront la semaine suivante afin d'anticiper les difficultés à venir. Vient ensuite le tour de l'animation sportive par l'étudiant professeur et la pratique pour ses collègues. Les exercices et du jeu en situation réelle permettent la réalisation de l'objectif sportif. L'enseignant effectue un bilan en fin de séance. Bilan que réutiliseront les étudiants pour un compte rendu à rendre en fin de semestre. L'obtention de l'UV s'effectue sur l'évaluation de cette animation sportive ainsi qu'un partiel écrit comprenant une question de cours et une critique écrite d'une séance sportive. A bientôt en SP08